Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Games. c'est Aimé et avec moi on va décortiquer euh, l'espèce le, de supplément euh, Wild Rife qui est sorti donc normalement euh, très prochainement euh, et qui traite euh, d'une armée de renom euh, des Tyrannides. Alors cette armée de renom euh, c'est principalement euh, des monstres en tout cas euh, en tout cas, c'est porté là-dessus, euh, mais on peut aussi euh, ajouter à ces monstres euh, suffisamment d'unités qui, euh, en gros, n'orientent pas la liste que vers des monstres. Donc, on va, en tout cas, il faudra des grosses figurines, euh, sachant que vous ne pourrez pas jouer de petites unités euh, type les Thermagantes, type Genestiller, toutes les unités à 1 ou 2 PV ne seront pas possibles, donc il faudra loger des unités au minimum avec 3 PV les haves les tyrans de garde, les guerriers, ce genre de choses. On va passer tout de suite aux restrictions, euh, qui sont un petit peu euh, les impératifs des armées de renom, où vous gagnez des choses, mais vous en perdez. Alors, les restrictions, euh, c'est que vous ne pouvez pas inclure d'unités nuées. Euh, bah déjà, ça, c'est une première restriction un petit peu gênante, c'est pas dramatique, on s'entend, euh, mais ça vous empêche d'utiliser notamment les nuées volantes euh, en attaque rapide, euh, qui était pas mal du tout, en passant super OP, avec le stratagème Léviathan, qui pouvait potentiellement voler des objectifs. Vous ne pourrez pas utiliser ça et les Reaper Swarm, et vous ne pourrez pas utiliser non plus tout ce qui n'a pas au moins 3 PV. Euh, donc, euh, ça retire quand même un certain nombre d'unités, euh, notamment au niveau des troupes, <rire> car vous ne pourrez plus jouer que des guerriers tyrannides. Alors, vous me voyez venir, euh, je vous parle des guerriers tyrannides depuis euh, la V8, moi, euh, ça me va, je jouais déjà que des guerriers, donc... Euh limitation qui me semble, en tout cas, euh, pas franchement euh, décisive. Voilà. Deuxième point, plus important, celui-ci. Euh, pour chaque unité non-monstre, euh, il vous faudra euh, prendre une unité monstre. Je m'explique. Si vous jou voulez jouer euh, un pack de 6 Alliard, il vous faudra jouer une unité monstre, comme un prince tyrannide, ou ce genre de choses, sachant que cette restriction elle va s'appliquer à chaque fois que vous prendrez une unité monstre non-monstres, donc ça va impliquer des armées un peu en doublon, à savoir je joue un monstre, je joue aussi une unité d'infanterie enfin, ce sera plutôt l'inverse euh, parce que vous pouvez parfaitement jouer une armée que de monstres mais en tout cas, si vous voulez jouer des armées euh, avec autre chose que des monstres pour chacune des unités non-monstres il vous faudra vous, vous ajouter une unité monstre enfin le dernier point et pas des moindres, euh, toutes les unités de votre armée doivent avoir le mot-clé Tyrannide et avoir la même flotte ruche. Alors, euh, déjà, ça veut dire que vous ne pouvez plus jouer avec du culte genestealer, et également que vous ne pourrez jouer qu'une seule flotte ruche. Vous ne pourrez pas jouer Léviathan et Kronos ou Léviathan et Kraken, ce genre de choses. Donc là, déjà, on a des restrictions sur la construction de l'armée, euh, qui sont assez fortes, euh, mais qui sont toutefois assez... Euh, on les accepte. Je veux dire, c'est pas... Moi, j'avoue que j'avais un peu peur au début d'une construction à base que de monstres. Avec, vous pouvez jouer euh, que des monstres et par exemple les Carnifex sont troupes voilà, par exemple euh, c'est pas le cas et je trouve que c'est bien parce que ça va permettre et on en parlera en conclusion d'homogénéiser euh, le, les datasheets tyrannides qui est notamment très en dessous et ça concernait surtout les monstres donc je trouve que c'est une bonne chose on y vient les bénéfices maintenant ce qui nous intéresse tous <rire> donc vous allez gagner le mot clé euh, les euh, qui est le suivant, les euh, Crushers Stampede. Alors, je, je suis désolé pour mon accent anglais. Euh, en gros, c'est euh, la cavalcade euh, des monstres. Bref, je sais pas trop comment on traduit ça, mais c'est un mot-clé. Et en gros, ce mot-clé va être attribué à toutes les figurines de votre armée. Et donc, forcément, les stratagèmes, les traits de de guerre, les sorts, euh, seront rattachés à ce mot-clé. Ensuite... Les unités qui ne sont pas monstres ne pourront jamais avoir d'adaptation de, de flottruche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pourrez avoir un mot-clé de flotruche, euh, Léviathan, Kraken, chronos, mais vous n'aurez pas les bénéfices. C'est-à-dire que si vous jouez Léviathan, vous n'aurez pas le à 6. Vous ne l'aurez jamais. Et il ne sera jamais possible de l'obtenir. Donc, c'est ce mot-clé va remplacer les bénéfices de votre flotruche Léviathan, Kraken, etc. En revanche, vous allez gagner une invulnérable à 5. Ça, c'est pour les unités qui ne sont pas monstres. Donc, Par exemple, les High Yards vont perdre leur Finopen à 5 en Léviathan au profit d'une invulnérable à 5. Nos amis les monstres, eux, par contre, vont avoir pas mal d'ajouts. Ils vont également perdre leur bonus de flottruche, ce qui est normal. Ils vont gagner une invulnérable à 5, une réduction des dégâts de 1 en permanence, ça ne sera pas qu'au tir, ça ne sera pas qu'au close, ça sera tout le temps, quelle que soit la force de votre adversaire. Et enfin, et ce que je trouve excessivement fort, et là je trouve déjà que c'est too much, <rire> c'est que vos monstres vont, vont être considérés comme étant un nombre de figurines égal au nombre de PV restants. c'est-à-dire qu'un carnifex qui a... Euh, 7 ou 8 PV, j'ai un petit doute, euh, bah, va compter comme 7 ou 8 figurines s'il n'est pas blessé. Euh, un hiérodule, par exemple, à 18 PV, ça je sais, par contre. <rire> euh, lui, il va compter comme 18 figurines. Et ça, euh, bah, on va en parler tout de suite, bah, c'est excessivement fort, déjà parce que bah, c'est fort hein, de pouvoir mettre un bout d'hiérodule et dire, bah, là j'ai 18 figues <rire> qui sont sur Stopjo, mais en plus, quand vous combinez ça avec le stratagème Léviathan qui transforme une unité en super OP, euh, c'est quoi. <rire> On va être clair, c'est n'importe quoi. Parce que ça veut dire que vous allez récupérer euh, globalement aujourd'hui dans la méta, l'essentiel des troupes sont jouées par 5. C'est rarement euh, supérieur à cet effectif-là. Ce qui veut dire que n'importe quel monstre tyrannide, qui sera super OP, et qui est à peu près euh, pas trop abîmé, va récupérer l'objet ou à l'inverse, ne, ne perdra pas le jeu. Et je trouve que ça, c'est vraiment trop fort. Là, là clairement, euh, ils ont un peu abusé, je pense, parce que faut savoir une chose, c'est que le supplément léviathan est parfaitement jouable. Je vous ai dit tout à l'heure que vous perdez votre adaptation, mais vous perdez uniquement le film Open Assist, vous ne perdez pas votre rattachement au, à la flottruche léviathan. Ce qui veut dire que vous pouvez combiner les deux. Et on va le voir, c'est probablement ce qu'il va falloir faire, parce que là, on touche quelque chose d'extrêmement violent. Euh... Voilà, c'est clairement une scène, je trouve. Euh, vous avez des figurines qui vont du coup euh, pouvoir passer super OP en comptant comme euh, 10, 12 figurines. Euh, vous allez voir le prince, par exemple, le prince qui passait super OP. Moi, je l'ai beaucoup joué au Big Four, euh, comme ça, et ben là, il va contirer, il se considérer comme 12 figurines super OP. Enfin, c'est dingue. Enfin, honnêtement, c'est dingue. Euh, bref, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je pense que tout le monde a compris. Je pense que la vraie force de ce supplément, c'est est ça. Et, et je trouve que c'est pas forcément pertinent parce que vous n'êtes pas, vous, vous avez quand même le droit de jouer des guerriers qui sont une troupe super op très correcte et, et je trouve qu'il n'y avait pas besoin de renforcer le côté super op des monstres vu que vous pouvez les jouer en tandem avec des guerriers. Voilà, je, je trouve que c'est franchement too much et je vais pas m'apesantir là-dessus mais, mais je ne serais pas étonné qu'un nerf intervienne à ce niveau-là parce que c'est un, un peu beaucoup. Voilà, on va être clair, c'est un peu beaucoup. Ensuite, pour les autres bénéfices, parce que ce n'est pas fini, mais je vous rassure, c'est presque fini, en fait, ça se dit simplement que votre seigneur de guerre pourra choisir euh, le trait de seigneur de guerre de ce supplément, également les stratagèmes, vous pourrez jouer les stratagèmes, et évidemment, on pourrait piocher dans les sorts, il y en a trois, ils sont très bons d'ailleurs, euh, ça, je suis très contente parce qu'on avait en tyrannide qu'un domaine psy euh, et un sort par flotte ruche, et, et globalement, c'était un peu ledge aujourd'hui, quand on voit que les orques ont deux domaines, ce genre de choses. Donc avoir désormais 9 sorts, prenables par tout le monde, si vous jouez ce supplément, évidemment, c'est quand même très cool. Donc euh, on va aller voir tout à l'heure, mais voilà, en gros ça vous dit que si vous jouez cette flotruche, votre psycheur pourra choisir ses sorts là-dedans. Attention, euh, si vous commencez à piocher des sorts dans ce domaine-là, vous ne pourrez plus en prendre un autre un, du domaine tyrannie de, de base. Donc c'est-à-dire qu'un prince qui connaît deux sorts, va connaître soit deux sorts du domaine tyrannide, soit deux sorts de ce supplément-là. Euh, donc voilà, pour ce qui est des bénéfices, euh, premier résumé, ça a l'air très fort, je vous rassure tout de suite, ça l'est. <rire> euh, on va voir ça en détail juste après. On va passer au trait de seigneur de guerre, donc il y en a trois. Euh, le premier, c'est un, une aura euh, qui va vous permettre de, euh, pour vos monstres, en gros à six pas autour de votre warlord, euh, les jets de touches non modifiées de 6 vont générer une touche supplémentaire. Euh, c'est pas mal, après je pense que c'est difficile à mettre en pratique, pour la raison simple, c'est que quand vous jouez des monstres, vous devez vous écarter un petit peu des décors, forcément vous les traversez pas, et donc je pense que vous ne mettrez pas suffisamment de monstres pour rendre cette, cette aura euh, pertinente. Euh, voilà pour mon analyse rapide sur ça. Euh, ensuite, le deuxième, l'intimidation sauvage, euh, les unités ennemies à 3 pas de votre seigneur de guerre vont avoir des malus euh, sur l'attrition, ils vont réduire de 1 leur attrition, et vous allez avoir moins 1 euh, pour être attaqué, euh, en fait les figurines ennemies qui vont être à 3 pas de votre seigneur de guerre auront moins 1 pour attaquer, euh, alors j'ai de touche, euh, c'est pas franchement extraordinaire, euh, aujourd'hui on se rend compte quand même que des moins 1 la touche, euh, notamment au corps à corps, c'est pas ce qu'il y a de franchement de plus, euh, de plus violent, et je pense que si votre seigneur de guerre est à trois pas, il y a de grandes chances que vous, vos adversaires désengagent, euh, possiblement pour soit vous tirer dessus, s'il est possible de le faire ou pas. Mais ça ne me semble pas être euh, franchement très bon. On va passer au dernier. Euh, le dernier, par contre, me semble pas mal du tout. Euh, une fois par tour, vous allez sélectionner votre seigneur de guerre quand il va taper. Euh, et vous avez plus des trois attaques. Et ça, je trouve que c'est très bon, euh, parce qu'en gros, ça va rajouter stats, deux attaques euh, à votre prince, par exemple, euh, à votre broodlord, euh, ça va donner quand même un... un, un bah, sur un prince, ça rajoute en fait 50% de létalité, ce qui est quand même pas déconnant quand on part à quatre attaques, euh, voilà, je, je trouve que c'est très cool, en plus on va le voir, il y a un sort qui fait la même chose, donc potentiellement rajouter deux des 3 euh, à un personnage warlord ou D3 dans le cadre du sort ça me semble être intéressant euh, donc voilà, je ne sais pas s'il sera pris mais en tout cas, euh, lui ou les autres d'ailleurs enfin je pense que les autres ne seront pas pris celui-ci pourquoi pas euh, voilà, c'est un trait qui est pas mal maintenant j'attire également votre attention euh, vous pouvez le choisir, il n'y a pas de souci. par contre, vous ne pourrez pas avec le stratagème néviathan euh, euh, l'alpha leader beast qui vous permet de sélectionner un, un trait de guerre supplémentaire euh, celui-ci est restreint au trait de seigneur de guerre Léviathan, donc vous ne pourrez pas aller piocher celui-ci en second trait de seigneur de guerre. Voilà, petit euh, petite warning là-dessus. Donc euh, voilà, les, les traits de seigneur de guerre ne sont pas extraordinaires, ils sont cool. En tout cas, moi je trouve que le, le les trois attaques supplémentaires est pas mal du tout. Euh, donc voilà pour les traits de seigneur de guerre. On va passer euh, à la discipline de convergence de masse, euh, qui est la discipline de ce supplément. Euh, donc, rappelez-vous, euh, vous pouvez piocher dedans sans problème, mais vous ne pourrez pas mixer ce domaine et celui du Tyrannite. Ça sera l'un. Enfin, vous devrez faire le choix dans l'un ou l'autre des deux domaines. Il y a trois sorts. Euh, la première, la barrière synaptique. Eh ben, écoutez, vous allez euh, choisir un. Une unité de, on va, on va, de ce supplément, je vais dire que c'est le, le détachement des monstres. vous allez, Non, pas le détachement des monstres parce que ça va être confusant sur les mots-clés, on va plutôt parler des crushers voilà. Donc vous allez pouvoir euh, sélectionner une unité donc quelle qu'elle soit, et cette unité va avoir, pardon, cette figurine euh, va avoir une invulnérable à 4 plus. Bah, typiquement, euh, rendre un monstre qui à la base n'avait pas d'invue, qui grâce à ce supplément en obtient une à 5 plus et qui potentiellement est passable à 4 plus. Ben c'est très cool en fait. C'est très cool parce que par exemple, euh, si vous jouez euh, deux monstres, euh, on va dire deux hiérodules, il ben y en a un qui a catalyseur, l'autre qui a l'invue à 4. Ben vous avez des vous laissez des choix à vos adversaires en leur disant il ben, n'y a pas une cible évidente. Donc c'est euh, un truc qui est pas mal du tout. Euh, ensuite, on a le un deuxième sort qui s'appelle l'afflux euh, agressive, euh, qui est euh, pareil. Vous allez sectionner euh, une euh, figurine des crushers. Et euh, cette figurine va gagner des 3 attaques. Euh, c'est pas mal du tout. Enfin, là, très honnêtement, vous mettez ça sur un Hierodule, sur un Arrospex, qui, je vous rappelle, l'Arrospex euh, subdivise ses attaques. C'est-à-dire que vous allez lancer... Il y a quatre a 4 attaques de base, vous allez lancer 4 D 3. Si vous en rajoutez 3, vous relancez 4 D 3 supplémentaires. Et ces attaques-là refont des attaques de pince-broyeuse. Ça peut être vraiment une machine à tricks. Moi, je trouve que c'est intéressant. Euh, pareil, sur des unités comme... Euh, le Stand Crusher, qui est le, le, le Carnifex euh, euh, Forge World qui a une arme qui s'appelle le Biofouet, je crois, et qui en gros, pareil, subdivise ses attaques, donc vous donnez plus des trois attaques à cette figurine, mais en fait, elle se subdivise, si vous faites trois sur votre D3, vous gagnez six attaques. bah ben, franchement, c'est pas mal. Franchement, ça, peut, ça renforce le côté close de nos monstres. On avait quand même l'habitude de, de rigoler un peu quand on affrontait des monstres tyrannides, malheureusement. Euh, là, les gens vont beaucoup moins rigoler. Et attendez, on arrive au stratagème. Euh, les gens ne vont plus rigoler du tout. Euh, enfin, le dernier sort... Un fusée d'énergie, euh, c'est une relance des blessures, euh, pardon, une relance des touches euh, sur une unité crusher, donc n'importe laquelle. Euh, bah franchement, pareil, hein, faire relancer un jet de touche, un enfin euh, globalement n'importe quoi qui va avoir un peu d'attaque, euh, c'est très cool en fait. Parce que specs touche en plus à 4, ce qui veut dire que la touche n'est pas assurée. Quand vous relancez tout, c'est pas mal du tout. Enfin, moi, moi je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans ces domaines psy. En plus, les trois sorts se lancent à 6. Ce qui est quand même pas très compliqué. Euh, je trouve que ces sorts sont vraiment très bien. Ils me semblent pas franchement délirants. Il n'y a aucun sort qui me semble changer une game. Euh, les gens s'offusquent beaucoup de ce que j'ai pu lire sur l'invue à 4. Euh, honnêtement, euh, on gagne déjà une invue à 5. Euh, donc en fait, c'est un gain d'un point d'invulnérable. Pour un sort, je ne trouve pas que ce soit... Démentiel. C'est un outil intéressant, mais c'est pas franchement quelque chose qui va changer, changer complètement la stat. Alors évidemment, la, la stat à 4 plus tout de suite un peu plus. On a, on a tous vu des jets où l'adversaire ou soi-même on lance suit des on réussit 8 4 plus. C'est plus rare avec les 5 plus, mais statistiquement pour un sort, c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'il y a des listes qui joueront peut-être pas en se disant bah. Moi, ce sort-là, je, je le garde pas, je le prends pas, je garde sur mon invue 5, je suis tranquille, et, euh, et je me contente, par exemple, avec un brûleur qui connaît un sort, d'avoir mon plus des trois attaques, ça me suffit. Et je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Euh, donc voilà, en tout cas, trois options, euh, les trois sorts sont bons, et, et je pense qu'on qu les verra. Je pense vraiment qu'on les verra, euh, en tout cas, je suis à peu près sûr que désormais, dans les flottes ruches, il y aura un psycheur qui sera attitré à ce domaine et qui prendra le maximum de sorts qui lui sont possibles dans ce domaine. On va passer au stratagème des crutchers. Le premier stratagème, la charge tonitruante, qui vaut 2 euh, PC. Euh, alors ce stratagème, et bien, écoutez, il va s'utiliser avec un monstre crusher, quand ce monstre va affronter un autre monstre ou un véhicule, entre guillemets le duel des gros, et bien jusqu'à la fin de la phase, vous aurez l'obligation d'attribuer toutes vos attaques sur une seule cible, donc ce sera un monstre ou un véhicule, et vous aurez plus un à la touche, plus un à la blessure, et plus un au jet de dégâts. Euh, franchement, ça coûte 2 PC, mais si vous arrivez à synergiser... Euh, un petit peu euh, votre affaire avec un des trois attaques supplémentaires ou par exemple un 2 des trois d'attaques supplémentaires plus ça mon dieu, quoi, c'est infâme, c'est vraiment infâme, vous allez générer un nombre de dégâts par, par blessure monstrueux, euh, et là on commence déjà à voir une chose qui me plaît beaucoup dans ce supplément, c'est que les princes euh, peuvent devenir de vraies machines à tuer. On en parlera tout à l'heure, mais là déjà, euh, vous avez potentiellement un prince en double griffe avec l'adaptation euh, Timer Trier, qui va envoyer 7, euh, 5 attaques de force 7, pa moins 4, dommage 4, vous rajoutez ça, vous balancez 6 attaques, potentiellement plus 2 des 3, à, à force 7 plus 1 à la blessure, et dommage, minimum 5, mais, mais c'est nimpe, <rire> c'est juste nymphe, vous allez ouvrir n'importe quoi avec ça, euh, ça me semble très cool, enfin franchement, moi je, je suis aux anges, je suis vraiment aux anges, parce que les princes, c'est l'une de mes figurines préférées, et, et je, je trouvais ça dommage d'envoyer de, un prince avec ses 4 attaques, et de rebondir malheureusement sur des fois pas grand chose, euh, là ça arrivera beaucoup moins si vous buildez votre prince en conséquence euh, je trouve que c'est vraiment très bon ce stratagème est bon, euh, il coûte 2 PC euh, donc euh, c'est cher, ce qui me semble juste dans son utilisation euh, je pense que quand vous utilisez ce stratagème c'est que vous voulez vraiment détruire ce que vous avez en face et il faudra mettre le paquet et, et je pense que ça aide euh, je pense que ça aide beaucoup d'avoir des stratagèmes de fiabilisation tels que celui-là Maintenant, on va le voir, tous les stratagèmes forts coûtent assez cher, euh, donc on ne pourra pas tout faire. Euh, voilà, on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas double-tir avec des half guards faire les 6 exploses, faire des doubles clauses, buffer ces monstres comme ça. Enfin, à un moment, vous ne pourrez pas, ou alors vous ferez des tours à 9 PC vous n'aurez plus de PC. Euh, donc vraiment, il va y avoir une balance à, à faire avec ces stratagèmes, parce que le codex tyrannite en consomme beaucoup. On en a des nouveaux ici, euh, qui sont très forts, mais qui sont très coûteux. Donc, il y aura des choix à faire, et faire des choix, c'est cool. Donc, je pense que c'est un. c'est quelque chose qui est intéressant. Ça rentre, entre guillemets, en concurrence avec un jeu beaucoup plus tir. Et moi, c'est ce que je voulais, c'est d'avoir un codex Tyrannite qui, qui fait peur. quoi. On va passer au deuxième stratagème, la charge terrifiante pour un PC. Et vous allez pouvoir, euh, à la phase de morale, sélectionner une unité ennemie qui est en contact avec un, un monstre, euh, des crushers et vous allez pouvoir euh, réduire de 3 son leadership. Euh, bah c'est une blague qui peut ne pas faire beaucoup plaisir à votre adversaire. Si vous lui avez tué 2-3 figurines, et que là vous lui annoncez, bah en fait, j'ai un test de morale à moins 5, c'est plus tout à fait la même histoire, c'est qu'un PC. Euh, attention, il faut que vous soyez à portée d'engagement au moment de la phase de morale, donc euh, si votre adversaire arrive à se désengager, ça ne sera pas éligible, mais euh, c'est un outil intéressant. C'est situationnel, mais je pense que ça peut pas mal du tout, pour reprendre mon expression, euh, le situationnel peut devenir opportun, euh, et donc c'est cool. Voilà, c'est des stratagèmes qui sont qui sont un peu gadgets, mais si vous arrivez à être placé au bon moment, euh, ça peut être assez redoutable ensuite on a la chitine euh, impénétrable euh, qui coûte un ou deux pc et bien écoutez euh, c'est un transhumane sur euh, une unité crusher donc il peut être un monstre ou une unité d'infanterie euh, ou n'importe quelle autre unité d'ailleurs mais euh, vous avez un, un transhumane il coûte un ou deux pc en fonction du nombre euh, un pc si vous avez une unité de 5 ou moins et un pc de plus donc deux pc si vous utilisez sur une unité d'au moins 6 figurines c'est très bon euh, c'est très bon, notamment euh, bah, sur les aviards en fait, parce que les monstres en général, vous allez être rarement blessé sur du 2+. Donc le, le, le gap de blesser à 3 ou à 4 me semble pas euh, hyper intéressant. En revanche, sur les aviards, sur des guerriers, ça peut être pas mal. Euh, maintenant, les aviards sont souvent joués par 6 pour profiter du double tir. Ça a commencé à être cher, ça a commencé à être de PC. Est-ce que je j'ai mon transhumane ou est-ce que je fais mon double tir Il y a vraiment des, des vrais choix et je trouve que c'est cool d'avoir donné ça. On parlera de la conclusion un peu plus globale à la fin de ce, de cette review, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir offert des stratagèmes défensifs de ce tordre là aux tyrannies, parce que, en gros, on avait quelques stratagèmes défensifs, celui du Malceptor qui réduit la force ou la réduction de dégâts sur les guerriers, mais c'était des utilisations assez restreintes, et là je trouve que c'est bien, ça s'utilise surtout, et c'est très cool. Ensuite, on a l'afflux de mort qui coûte 2 PC. Euh, il va s'utiliser sur un monstre qui n'est pas un personnage, donc un monstre euh, crocheur. Euh, et en gros, quand cette figurine va être tuée, eh ben, elle va s'activer en étant considérée comme son profil le plus haut. Et ça, c'est hyper fort, tout simplement, parce que c'est quoi C'est ni plus ni moins qu'une interruption. En fait, c'est une interruption... Euh, de fait, c'est-à-dire que même si votre monstre meurt, bah, vous, vous allez pouvoir taper quand même. Et ça, c'est pas mal du tout, euh, parce qu'en gros, ça vous assure que vos monstres euh, vont taper. C'est cher, de PC, clairement, sur un Carnifex, je trouve pas que ce soit exceptionnel. En revanche, sur un Dimasharon, sur un Hérodule, euh, euh, c'est quand même très très fort. Ça ne marche pas sur les princes, attention je me permets de vous rappeler que les princes, vous pouvez les faire taper en mourant pour 2 PC avec un stratagème tyrannide Mais dans ce cas-là, vous serez considéré comme ayant 0 PV, donc en profil le plus bas. Euh, donc c'est un stratagème qui n'est pas toujours hyper efficient. Quoique, maintenant que les princes vont taper un peu plus fort, pourquoi pas. Euh, voilà, donc en tout cas c'est un stratagème qui est bien. Pour moi, ça s'apparente à une, une double interruption en fait. Euh, donc c'est très très bon, euh, c'est un très bon strat. 2 PC, pareil, c'est cher, ça les vaut. Euh, ça les vaut si vous les utilisez sur quelque chose qui vaut la peine euh, Dimasharon par exemple, Malsep, euh, pardon, euh, Arospex des, des unités qui closent un peu, n'utilisez pas ça avec un simple carnifex vous serez globalement déçu à moins d'avoir archi buffé votre carnifex ou que ce soit structurant dans la partie mais à première lecture ça me semble vraiment s'orienter vers des gros monstres de corps à corps et donc nous arrivons à mon stratagème préféré euh, la rupture perçante, euh, alors c'est un stratagème qui vaut 1 PC qui va s'utiliser en phase de charge. Quand l'un de vos monstres Crusher, va réussir une charge, euh, vous allez lancer un nombre de dés égal au nombre de PV restants. Donc vous lancerez 12 dés et sur un 3, si votre force est supérieure, strictement supérieure à l'endurance adverse, vous vous infligerez une blessure mortelle pour chaque 3. Si la force est égale à l'endurance de la cible, sera sur du 4+. Et enfin, si votre force est inférieure à l'endurance de la cible, ce sera sur du 5+. Mais allô <rire> Allô <rire> Vous jouez des tyrannides, vous allez balancer 6 mortels, sachant qu'il y a un plafond à 6 mortels, heureusement. J'adore ce strat. J'adore ce strat, vous allez charger avec des princes, vous allez lancer 12 dés, sur de l'infanterie, vous allez faire 6 BM, avant même d'avoir tapé, je trouve ça énorme. Voilà, ça y est, les princes vont closer, je vous parle de prince, mais avec un hiérodule c'est pareil euh, le, attention, le prince a que force 6, euh, donc même si vous payez taille meurtrière, ça augmente la force mais ça augmente la force de l'arme euh, donc ça n'augmentera pas la force caractéristique donc votre prince restera à force 6 mais j'adore ce strat, honnêtement je vais, je vais le spammer à tous les tours et on en revient à ce que j'ai dit au début imaginez un prince volant qui compte comme 12 figurines parce qu'il est full PV, qui va charger un pack, euh, je ne sais pas moi, de, de, de 5 intercesseurs ou de 10 intercesseurs super OP. Vous allez lui balancer 6 mortels, vous allez l'envoyer envoyer entre 5, 6, 7 attaques de match 3, vous allez satelliser l'unité, derrière vous êtes super OP, vous comptez pour 12 figues, mais c'est... Dingue C'est dingue pour le contrôle map. Honnêtement, rappelez-vous de ce que j'avais dit pour le supplément Léviathan quand j'ai vu le super OP, je trouvais ça déjà extrêmement fort avec un prince qui comptait que pour une figurine. Là, vous allez compter pour 12. Enfin, modulo votre nombre de PV, mais c'est dingue. Honnêtement, c'est dingue. Ce, ce strat me semble vraiment dingue parce que vous allez pouvoir euh, sortir de la masse avec vos princes, en fait. Vos princes qui manquaient d'attaque. ben là, vous venez lui rajouter 6 attaques, dégâts. Hein. En gros, c'est ça, hein. Euh, c'est hyper fort enfin, vos princes, virtuellement, avec un PC euh, passe de 4-5 attaques à quasiment 10 c'est super fort, honnêtement c'est super fort et ce que je trouvais dommage avec le tyrannite, c'est qu'il n'y avait pas de balayage c'est à dire que vous avez un profil d'armes unique en général qui tape très fort mais vous avez assez peu de balayage. Bah, ce stratagème me fait penser qu'on retrouve un peu le balayage qu'on n'a pas dans les datasheets. Euh, je trouve ce strat euh, très bon. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur strat de ce codex, euh, de ce supplément en tout cas. Euh, je le trouve, je trouve génial. Avant-dernier stratagème, euh, l'adaptation rapide. Euh, c'est un stratagème qui s'utilise en début de partie sur les tyrannies de Warrior crusher. Et eh ben c'est simple, euh, vous allez upgrader cette unité euh, pour un PC et cette unité va toucher à 2 plus au corps à corps et toucher à 3 plus au tir. Vous pouvez l'utiliser une fois en format petite bataille, en deux fois en format moyenne bataille, en gros format 2000 points, jusqu'à trois fois en format supérieur à 3000 points. Euh, c'est très cool, euh, je sais pas si ça sera utilisé parce que c'est un PC par paille de guerriers, mais en tout cas, il euh, y a un truc à savoir aussi, c'est que c'est votre, votre capacité de combat et votre capacité de tir qui est améliorée, ce qui veut dire que vous êtes encore éligible à un plus 1 à la touche derrière. Donc vous pouvez parfaitement avoir des guerriers qui vont tirer à 2 après s'être passé le bonus, enfin vous savez, les liens synaptiques. Euh, donc vous allez toucher à 1 plus au corps à corps et à 2 plus au tir, c'est très cool honnêtement sur un pack de 9 euh, guerriers full tir ça commence à s'envisager sérieusement quoi, parce que votre pack de guerriers tyrannide, euh, il va commencer à être chiant à sortir <rire> en plus de ça euh, maintenant il y a des transhumains il y a des réductions de dégâts de base euh, avec le de, de base j'entends par un PC sur les guerriers euh, vous avez quand même une unité qui va se suffire à elle même et, et pour moi ce stratagème en gros ça vous permet de vous passer d'un tyrannide prime euh, et donc c'est très cool parce qu'on un tire une prime c'est 80 points, c'est un choix QG, euh, bah là vous avez plus besoin, vous payez un PC, vous avez vos guerriers à portée d'un prime en permanence, je trouve ça très cool. Euh, voilà, donc sur des gros packs de guerriers, ça me semble parfaitement éligible, et principalement sur des guerriers de tir. Parce que je trouve que les guerriers de close tapent déjà à 3, ça me semble être suffisant pour, pour l'impact que ça a. Euh, enfin le dernier stratagème, la fonction cérébrale améliorée, euh, vous allez pouvoir le mettre sur des guerriers tyrannides, encore mes petits chéris, euh, et ben en fait vos guerriers tyrannides vont pouvoir tirer au close, voilà. euh, vous allez avoir euh, la possibilité de tirer au close, d'avoir la règle en fait des véhicules, euh, big guns never tire. Et en gros, euh, bah c'est cool, ça vous permet à vos guerriers tyranniques, dont je rappelle que des armes d'assaut, euh, bah de tirer à deux plus au close et de taper. Et ça, c'est très bien. Attention, ça vaut 1 PC euh, si une unité contient 5 figurines ou 2 PC à partir de 6. Euh, mais en tout cas, euh, c'est très fort. Attention, <rire> attention, parce que ça, je sens que les gens vont faire des erreurs, ça ne marche pas sur les high guards <rire> euh, Voilà, donc c'est que sur les guerriers, mais ça renforce le bulle de guerriers euh, de tir, de gros packs de neuf qui pouvaient euh, taper un peu au close, euh, qui avait la, gros, le gros défaut d'être assez facilement cliquable, bah là, euh, il ne sera plus cliquable. Et, et je trouve ça très fort. Honnêtement, c'est très fort comme, euh, comme, comme stratagème. Donc euh, voilà, on a fait le tour des stratagèmes. Euh, honnêtement, ils sont tous euh, bons. Enfin, il n'y en a pas un qui est acheté, je, je trouve. Euh, quand je les ai lus, c'était de la surprise, euh, surprise en surprise. Euh, et je trouve ça vraiment très bon. Euh, alors on va parler euh, on, on va arriver à la conclusion c'est un petit supplément, il y a 4 pages euh, moi personnellement je trouve que c'est meilleur que le supplément Léviathan et en plus ça vient en addition euh, tout simplement parce que vous avez le stratégie je vous l'ai dit tout à l'heure, le supplément Léviathan euh, vous pouvez continuer à le jouer tout en le superposant avec ça euh, et le combo des deux est quand même très fort mais je trouve que pris individuellement euh, ce modeste supplément euh, Wide Drive euh, de 4 pages euh, est meilleur en fait. Parce que je vous... déjà il y a deux choses. La première, c'est que vous allez avoir une homogénéisation des datasheets tyrannides. Euh, Aujourd'hui, euh, à l'heure où je pars, enfin, hier, euh, jamais j'aurais envisagé de jouer euh, euh, des carnifex, euh, des trigons, euh, ce genre de choses. Aujourd'hui, euh, c'est carrément envisageable en fait. C'est vraiment envisageable. Et tous ces monstres qui étaient un petit peu boudés parce que nuls, euh, avec cette invue, avec cette réduction de dégâts, euh, vont être parfaitement corrects pour leur en point aujourd'hui. Pour rappel, un, un Carnifex, à peu près, c'est 130 points. Quand on faisait la comparaison avant à un Drain Notes, euh, c'était délirant, ça paraissait nul. Aujourd'hui, il y a une vraie comparaison qui peut s'effectuer. Pour les monstres un peu plus létaux, je pense au au, Toxicren, au à la Rospex, je pense que ça va être des unités qu'on va voir. Parce que c'est des unités qui n'avaient pas d'un qui vont en gagner une. Euh, c'est une unité qui, qui profitait assez peu, qui se faisait défoncer par la plupart des, des unités de tir anti-char adverse, euh, ben là vont réduire les dégâts de 1 et ça va leur donner une durabilité très bonne. Donc je, je pense que ça va vraiment euh, remonter des datasheets qu'on ne voyait pas. Euh, J'ai beaucoup parlé des princes, euh, je pense que les princes, moi j'en jouais déjà, euh, je pense que je vais en jouer encore plus, parce que ça me semble être vraiment meilleur aujourd'hui, vous n'avez rien qu'une réduction de dégâts de 1, euh, c'est hyper fort, et en plus aujourd'hui, euh, vu qu'on a plus besoin de payer euh, des adaptations euh, parce que globalement l'adaptation qu'on jouait principalement c'était soit l'ignore PA-1-2 qu'on pourra toujours jouer sur des guerriers ou des haineyards, ou l'invue à 5 et le profil doublé euh, sur les monstres, en fait se justifie moins à mon sens, donc il est possible qu'on ne voit plus d'adaptation et, ou alors qu'on en voit sur les Princes. Et je pense que quand on joue des Princes aujourd'hui, euh, qui montent à 5 attaques en double en griffe tranchante pardon, qui montent à 5 attaques avec l'adaptation Force 7, pa à 4 dommage 4, que vous faites 5 attaques sur du 2+, relance les 1, que vous avez un strat pour relancer les jets de blessure, et qu'en plus de ça, vous pouvez augmenter son nombre d'attaques, et en plus faire de la mortelle quand vous impactez, euh, moi je, je pense qu'on va revoir beaucoup de ces unités qui étaient un peu boudées. Euh, voilà. Euh, si je peux m'avancer un peu, je pense qu'il va y avoir des corrections sur ce, euh, ce supplément, euh, notamment au niveau du Forge World et des Titanesques. Euh, les Titanesques ne profitaient pas des adaptations de Flotruche et là vont profiter de tous les bonus. Euh, je trouve ça curieux, euh, notamment pour le Haridan. Le Bio-Titan est très cool profite beaucoup de tout ça, mais euh, il est difficilement métable sur une table parce que tout simplement, euh, il, il peut pas se déplacer. Enfin, la figue est tellement énorme que vous ne pouvez pas la déplacer sur une table standard WTC. Euh, en revanche, le Haridan euh, va tout gagner. Une invue à 5, euh, une réduction de dégâts. Euh, le super OP, je vous arrête, c'est un aéronef, donc il n'est jamais considéré comme euh, pouvant prendre un objet, donc là-dessus aucun bonus, euh, mais euh, cette fille va devenir ingérable là-dessus en fait. Et je, je pense que pour ce qui est des titanesques, euh, c'est peut-être tout. Enfin, il y, y a probablement un, un misplay là-dedans. Euh, je, je pense que ça, ça ne restera pas. Euh, voilà, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Euh, c'est des unités qu'on voit de toute façon assez peu. Euh, clairement, le Hirodule, le dimacharon sont des unités où ou alors les, les avantages sont assez énormes, notamment sur les hiérodules, parce qu'avoir une invue à 5 qu'on n'avait pas, qu'on gagne, une réduction de dégâts qu'on gagne, c'est hyper fort, mais ça c'est vrai pour tous les monstres, mais c'est des unités qui me semblaient déjà très bonnes, qui là sont renforcées, est-ce qu'il y aura une augmentation en points, ou un nerf autre, je ne sais pas, mais c'est possible. Euh, voilà, en gros, euh, ce, ce stratagème, enfin euh, pardon, ce supplément, euh, va être euh, hyper bénéfique pour le tyrannide, et l'autre point que je voulais aborder, c'est qu'avant ce supplément, euh, c'était un peu le codex Hiveguard, C'est-à-dire que euh, le, le codex tyrannide était porté par la euh, Et on s'exposait donc de ce fait un nerf des euh, qui aurait un peu condamné le codex. Je veux dire, que quand vous avez qu'une seule manière de jouer et que cette unité est détruite, euh, bah en fait, bah le codex s'effondre. Aujourd'hui, euh, je pense que même si demain les gardes se font nerfer, euh, c'est pas grave en fait. Parce qu'il y a d'autres possibilités de jeu à travers ce supplément. Et je pense que c'est peut-être le plus gros ajout de ce supplément là. C'est-à-dire que si demain les avgardes sont morts, bah, vous ne direz plus, oh bah ouais, bah je peux plus tirer, oh bah je vois rien, je peux rien tirer. Le mec il va vous rentrer dedans, ouais, <rire> mais il va vous rentrer dedans et vos monstres vont l'accueillir, quoi. Et, et je pense que c'est ça le plus gros ajout de ce supplément. En tout cas, moi, je, je trouve que c'est très bon. Il y a probablement des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu, un peu abusées, euh, notamment la prise d'objets Autant j'aurais compris euh, que les monstres qui auraient, été, euh, ex qui auraient été exclusifs dans cette formation n'auraient pas pu jouer autre chose que des monstres, avoir une règle comme ça, ça m'aurait semblé cohérent. Un petit peu comme les IK avec la dernière Data Slate, là, euh, là c'est pas le cas. Vous pouvez parfaitement jouer des Tyrannies de Warriors, des Raveners. Euh, vous pouvez jouer des unités qui, qui prennent la map. Et donc je trouve que ce point-là euh, me semble quand même très très violent. Euh, surtout avec le supplément Léviathan. Donc voilà, écoutez, je, je pense avoir fini. Euh, J'ai quand même fait euh, une vidéo assez longue pour 4 pages, mais, mais je pense que, euh, que les joueurs tyrannides euh, vont être contents. En plus, euh, c'est un supplément qui est un peu camouflé. Il sort euh, en patchwork dans un, dans un Wild Wife. Pas forcément très lisible pour tout le monde, donc euh, je pense que cette petite vidéo euh, de démocratisation de, <rire> de ce supplément crusher euh, sera bienvenue. Euh, J'espère qu'elle vous aura plu, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours de partie euh, dans les commentaires, ça sera très cool. Et euh, joueur tyrannide, joueuse tyrannide, n'ayez plus peur. Euh, vos monstres vont faire peur maintenant. <rire> On va pouvoir justifier dans le sur table les moins trois en commandement possible, ce genre de choses. Euh, voilà. Non, plus sérieusement, c'est un super, un super, c'est un super outil. Euh, Peut-être un peu too much sur certains trucs, euh, mais je suis euh, persuadé que ça, que ça augure de belles choses pour le Tyranny, en tout cas. Et, et je suis moi personnellement très satisfait de, de me dire que j'ai potentiellement d'autres listes faisables que des spams de Hiveyard ou des euh, ou en tout cas le Haviar me semblait euh, obligatoire, bah, je pense qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Et, euh, et en ça, c'est super cool pour, euh, pour, euh, pour le jeu. Voilà, bah, écoutez, je vous fais des bisous, bonne journée à tous, et je vous dis salut les seigneurs de guerre